Bonjour les amis nous sommes le mercredi 15 avril 2020 donc euh, vous avez vu mes vidéos précédentes probablement et nous étions donc dans un marché haussier et je vous avais dit donc qu'on arrivait à un niveau qui était euh, dangereux enfin dangereux dans le sens où il y avait des indicateurs qui nous faisait penser qu'on pourrait avoir un retournement et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui pourquoi et eh bien parce que lorsqu'on fait donc on place les, un retracement de Ichimoku donc on va voir euh, pas, pas d'Ishimoku de Fibonacci pardon Fibonacci donc si on retrace avec Fibonacci eh vous voyez ce qu'on voit donc voilà on arrivait sur les 50%. Je vous avais dit donc qu'on avait euh, cassé les 38.2 et qu'on arrivait sur les 50% il y avait eu des tentatives. Ici on est donc en, en un jour donc chaque bougie correspond à un jour. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Eh bien on voit euh, un doji donc, euh, ou une toupie selon, selon euh, ce, comment on l'interprète cest à dire avec un très petit corps et une mèche des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a un combat entre les acheteurs et les vendeurs et aujourd'hui pour le moment ce sont les vendeurs qui sont gagnants. Donc ici c'est sur un jour donc une bougie doji aujourd'hui. En général un doji c'est un indicateur de retournement. Alors est-ce que ça veut dire qu'on on a eu un rebond et que le marché va redescendre vers les 8000 comme où il a été précédemment c'est encore trop tôt pour le dire mais en tout cas là on a nettement aujourd'hui un arrêt de la hausse donc si on va voir en 4 heures. Donc on va voir ce que ça donne en 4 heures. Voilà donc en 4 heures on voit très nettement donc le rebond sur les 50%. Donc vous voyez des bougies qui se sont rapetissées ici. Et puis on a trois grosses bougies rouges qui indiquent donc un mouvement baissier assez important. Bon on en a eu précédemment hein, mais quand même on a une bougie ici, la dernière bougie ici est assez importante. Donc est-ce que ça veut dire que c'est le début d'une forte baisse Je ne sais pas parce qu'il y a encore quand même des éléments pour, pour arrêter le, le marché à la baisse. Et on aura probablement donc encore euh, les banques, la Fed et les États qui vont soutenir euh, le marché. Aujourd'hui donc on, euh, en France ils ont annoncé qu'ils allaient investir 110 milliards pour soutenir l'économie française. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe mais en tout cas quand c'est un marché comme ça, moi je préfère suivre la tendance et ne pas jouer à contre-tendance parce qu'il est toujours... Très difficile de savoir à quel moment le marché va se retourner s'il se retourne. Hein, comme on dit, on n'essaye pas d'attraper un couteau qui tombe. Donc pour le moment, le marché est vraiment baissier aujourd'hui. Si on va voir sur une heure, vous voyez, il a une, une série de, de bougies baissières et surtout qu'en une heure, on a cassé ici le nuage Ishimoku. Donc vous voyez chaque fois le marché était relancé à la hausse lorsqu'il atteignait le nuage Ichimoku et là on a eu donc un rétrécissement des bandes de Bollinger donc qui est souvent le prémisse d'un mouvement euh, assez important par la suite et le mouvement s'est produit on a une ouverture donc des bandes de Bollinger mais cette fois-ci à la baisse et on a cassé donc euh, en une heure on a cassé le le nuage vers Ishimoku. Donc on voit le RSI en une heure qui est nettement baissier, là on atteint les, les 20 sur le RSI. Donc est-ce que la... ça va se poursuivre Je ne sais pas, on voit ici en tout cas qu'on a un niveau les 38.2, on va probablement y arriver puisque si je regarde ici il n'y a pas grand-chose qui retient le marché. Oui ici il y a une, une bougie ici à ce niveau-là, un niveau nuage Ishimoku qui éventuellement pourrait faire repartir le marché mais il est 16h ici donc 17h en France. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines heures. En tout cas là on est baissier, moi je suis baissier sur les marchés et euh, probablement que soit il y a un retournement en fin de journée, soit le marché va continuer, descendre jusqu'au 38.2 et où s'arrêter ça c'est très difficile. Donc quand vous êtes dans une configuration comme ça, que vous étiez au départ haussier parce que moi j'étais haussier les, les jours précédents, il faut arriver quand même à, à retourner son, son biais haussier, l'inverser et arriver donc à, à changer son opinion et a vraiment décidé de changer. On voit très bien ici donc que le marché euh, s'est déclenché euh, dans la matinée. Vous voyez ici c'était 9h ici donc ici il était à peu près 8h, euh, 8h30 à ce niveau-ci. Donc quand le marché a commencé à baisser donc on a trois bougies, euh, bougies importantes là en 15 minutes. Donc euh, il y a eu un arrêt ici, une stagnation mais malgré tout ça continue à descendre puis de nouveau donc en début d'après-midi euh, une baisse assez importante et pour le moment ça continue à baisser. Donc on voit très bien euh, la pente aussi bien des bandes de Bollinger que d'Ishimoku et on a en 15 minutes en tout cas on n'a pas de signe de retournement. Alors si on regarde quels sont les les supports eh bien effectivement on en a un ici à 38,2. 38,2 qui peut être un niveau qui bloque ou un petit peu avant puisqu'on a ici donc euh, également des bougies euh, avec pas mal de mèches donc euh, on sera probablement ici aux alentours de 10.200, 10.300, Non, là on est déjà à 10.300 maintenant. Donc ça peut descendre encore un peu plus bas ou bien ça peut, ça peut plonger hein. donc ça c'est très difficile de… on ne peut pas le prévoir d'ailleurs. Hein. On ne peut pas le prévoir si on voit sur une heure ben on voit qu'on une... euh, a cassé le nuage ici en une heure, on a une très grande grosse mèche ici donc lorsqu'on met des bougies et Kenashi et qu'ici bon, on peut avoir une zone, une zone de stagnation voire un retournement. Mais pour le moment euh, on n'a pas encore de signal de retournement à la hausse. Alors euh, qu'est-ce qu'il faut s'attendre Est-ce que réellement ce doji ici va être le signal d'une baisse vers les 8000 Je ne sais pas, euh, difficile de prédire mais il faut s'attendre à tout et en tout cas moi je vous conseille dans une configuration comme ça, de vous positionner à la baisse tant qu'on n'a pas de signal de retournement. Donc ça peut être un signal assez fort ici ce doji, on va voir euh, en fin de journée voir demain ce qui se passe. On peut avoir une belle bougie demain encore plus basse, une bougie euh, non plus un doji mais une bougie vraiment rouge euh, qui va indiquer que le marché va aller plus bas ou bien en fin de journée on va arriver au 38.2 et euh, on va avoir un rebond je ne sais pas. Mais en tout cas on a de toute façon le nuage euh, Ishimoku ici dont je vous avais parlé les jours précédents qui constitue aussi une, euh, une résistance à la hausse et il y avait bien sûr les 50% euh, retracement de Fibonacci qui euh, constituait donc un niveau, euh, un niveau risqué où on, il y avait une probabilité de, de retournement. Donc tout ça c'est à tenir en compte, il faut utiliser les bons indicateurs pour arriver à vous faire une opinion et où est la probabilité Est-ce qu'elle est plus à la hausse, plus à la baisse et Une fois que vous avez le signal de retournement, ben il faut rapidement quand même changer son, son biais. Si vous êtes haussier comme moi je l'étais les jours précédents, puisqu'on avait donc des bougies haussières. Il faut arriver, non pas être obstiné et continuer à vouloir que le marché monte parce que ce n'est pas nous qui faisons bouger le marché. Donc s'il a décidé de se retourner et de baisser, ben c'est parce qu'il y a des, des traders qui, qui traitent à la baisse et des traders qui ne sont pas comme vous et moi, qui n'ont pas quelques milliers d'euros, mais qui, qui traitent des, des dizaines, des centaines de millions d'euros euh, contre, contre la hausse. Donc là aujourd'hui ce sont euh, les vendeurs qui euh, ont la main et bon il y a probablement des, des traders qui eux aussi ont vu le retournement et qui ont changé leur biais haussier en, en biais baissier et en soutenant donc le marché à la baisse. Donc on arrive ici sur ce niveau-là 38,2% probablement euh, dans le courant de, de l'après-midi, en fin d'après-midi. En tout cas ici on a toujours des, des bougies euh, baissières. Vous voyez les bougies Ekenashi sans mèche au-dessus donc c'est un signal de continuation de marché assez fort. Et vous savez donc comme je vous l'explique dans, dans mes formations que les bougies Ekenashi comme ça euh, c'est un signal de continuation de baisse et euh, vous avez 75% de probabilité que la bougie suivante sera encore une bougie baissière. Donc ici il est 16h10, 16h15, on a cette bougie ici donc en une heure. Donc on va voir la bougie suivante mais si elle est encore baissière on peut arriver jusqu'au 38.2. Voilà mon, mon analyse pour le moment. Vous voyez ici également en une heure euh, le nuage Ishimoku ici rouge qui se dessine. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus bas C'est encore trop tôt pour le dire mais en tout cas… Euh, on n'a pas de signal de hausse donc moi je vous conseille de vous maintenir à la baisse si vous êtes en position. Bien sûr vous descendez votre stop loss pour garantir vos bénéfices mais euh, soyez toujours attentif et essayez de toujours trader dans le sens euh, du marché. Vous ferez des, des trades plus longs, des plus beaux trades que si vous euh, vous, vous tradez euh, toujours à contre-tendance. Donc voilà mon analyse pour ce mercredi 15 avril dans l'après-midi. On va voir en soirée ce qui se passe, je ne sais pas si je ferai encore une vidéo mais en tout cas dans les prochains jours ce sera intéressant de voir si le marché a continué à descendre. Peut-être que je laisserai ma position ouverte cette nuit exceptionnellement puisque je suis positionné à la baisse et que je suis, je suis en gain donc… On peut à ce moment-là descendre son stop-loss et accumuler les gains. On va voir parce que si le marché euh, descend jusqu'au 8000, ça peut être intéressant bien sûr de garder euh, une position ouverte. Bien sûr il y aura des rebonds, hein. on ne descend pas euh, toujours, euh, on ne fait pas un mouvement en une fois. Vous, vous avez vu que même sur des unités euh, plus grandes il y a toujours des rebonds. Ici on est en 4 heures, vous voyez qu'il y, y a des rebonds même ici dans cette hausse a. Là on a eu on a eu un, un rebond mais euh, bon là on est, on est quand même pas mal au niveau de la baisse. Donc je reprends ici mon graphique pour euh, tracer le donc euh, sur mon graphique donc le retracement de Fibonacci mais puisque ici on est dans l'autre sens donc on va refaire un tracé donc pour voir la correction actuelle. Avec cet indicateur donc Fibonacci. Donc je prends ici cette fois-ci du plus bas et je vais vers le plus haut voilà et là on voit à ce moment-là qu'on est ici donc déjà sur les 38.2 donc à l'heure actuelle donc il est, est presque 16h30 ici 17h30 en France. Donc on voit qu'on est à ce niveau aussi au 38.2 donc est-ce qu'on va redescendre sur les 50% ça a déjà retracé de 38,2% puisqu'ici on était à 0 au plus haut donc 38,2. Est-ce que ça va descendre sur les 50% sur les 61,8 ou redescendre carrément ici sur les 100% voire aller encore plus bas Difficile à dire mais en tout cas ce qu'on fait actuellement donc c'est un retracement de ce beau mouvement qu'on a eu là entre 9300 9 9400 ici environ et ici on est arrivé au 10800 environ. Donc là on est à 10287 donc un beau retracement ce matin et qui correspond donc au 38.2. A voir maintenant si la fin de l'après-midi va confirmer la prolongation de la baisse ou bien si euh, à ce niveau-ci 38.2 on va avoir dans les, dans les prochaines minutes voire les prochaines heures euh, donc un, un redressement de la, de la chute. Mais en tout cas on a eu un très beau mouvement aujourd'hui. Vous voyez ici euh, le nombre de bougies d'une heure qu'on a, vous voyez ici donc on a eu ici une stagnation et puis là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait 10 heures que le marché chute. Donc c'est un, un beau mouvement quand même euh, du marché. Euh, donc le marché a ouvert à la baisse ce matin et la baisse se prolonge. Est-ce que c'est la fin de la hausse Difficile à dire, en tout cas ici on voit qu'on est sur un niveau entre 38,2 et 50%. Comme on a eu un... Une réaction au 50% lorsqu'on va sur le 1 jour. Bon on va voir ce qui va se passer. Euh, donc euh, bien sûr on n'a pas, pas un très gros retracement quand on regarde sur des bougies d'un jour mais en tout cas euh, ici on peut voir qu'on a un beau doji là qui se forme et euh, peut-être que ça va être une, une baisse assez importante. On a le nuage, le nuage Ishimoku ici qui conforte notre, qui soutient la baisse éventuellement puisque ça peut être encore un indice pour faire replonger le marché. Malgré donc la hausse, enfin l'investissement de 110 milliards annoncé aujourd'hui par le Premier ministre français. Apparemment ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'influence sur, euh, sur cette baisse de la bourse. Donc intéressante cette bougie aujourd'hui, on va voir ce qui se passe dans les, dans les prochains jours mais en tout cas euh, on a un très beau mouvement pour le moment. Voilà je vous dis à très bientôt. Likez cette, euh, cette vidéo si vous l'appréciez, si vous aimiez que je vous fasse mes analyses comme cela, partagez-la. Et euh, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné vous aurez ainsi accès plus facilement à toutes mes vidéos qui expliquent comment gagner en bourse et nous pourrons ainsi continuer à gagner de l'argent en bourse ensemble. Je vous dis à très bientôt, au revoir.